Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler de UI SpeedView Controller. Comme vous le savez, il n'y a pas de différence fondamentale en tout cas en interne entre un grand et un petit terminal mais par contre en termes de surface tactile il y en a une. Et du coup lorsque l'iPad est apparu en 2010 si je ne m'abuse eh bien un mécanisme dédié a été mis en place sur grand terminal afin d'adapter l'ergonomie et d'exploiter cette surface. Et cette mécanique c'est le UI Split View. Donc vous avez ici un exemple c'est un lecteur de mail, où vous avez à gauche une partie où vous avez une liste, ça ressemble furieusement à un UI Table View Controller et un Table View à l'intérieur. Et puis à droite, vous avez un détail qui typiquement est fait sur l'un des mails, celui qui a été sélectionné. Donc ça c'est l'application mail et vous voyez que ça peut être décliné sur toute une série d'applications où vous avez par exemple une liste avec une fiche derrière détaillée et euh, ben, tout simplement le carnet d'adresses sur grand terminal fonctionne de cette manière. là Alors si on met le grand terminal à l'horizontale par exemple, hein, c'est un des utilisations possibles et eh bien on va avoir ici uniquement euh, la vue de détail et si on tape sur ce bouton ou qu'on fait un geste de glisser, eh bien, on peut faire apparaître par-dessus eh bien, une espèce de, de tiroir qui va contenir la liste euh, des emails ou en gros ce que l'on a sur une vue, on verra que ça s'appelle une vue maître. Donc ici, ça c'est plutôt la partie maître et ici la partie détail. L'architecture type, c'est que en fait, si on regarde la hiérarchie d'objets et euh, vue, contrôleur de vue, etc., donc ça c'est ce que j'ai sur mon écran, j'ai toujours le App ça il n'y a pas de problème. Mais ici, j'ai un nouvel objet, c'est un contrôleur, donc pas de surprise, mais c'est un contrôleur un peu particulier, c'est un split view contrôleur. Donc il sait gérer le fait d'afficher de, simultanément deux contrôleurs d'une même application. Donc là, on est dans un cas particulier, on a deux vues, hiérarchie séparée. Euh, qui sont quand même liées d'une manière ou d'une autre mais ces deux hiérarchies et eh bien elles peuvent s'afficher simultanément. C'est différent du side-by-side side, que vous avez déjà vu dans certaines de mes démonstrations sur Grand Terminal parce que side-by-side side, il s'agit de deux applications différentes. D'ailleurs ce truc-là se combine avec le side-by-side side, comme vous le verrez bientôt. Et ce Speed et eh bien vous avez une première hiérarchie de vue dite Maître, en fait, qui va s'afficher à gauche, et puis une deuxième hiérarchie de vue, dite détail, qui va s'afficher à droite. Et euh, l'idée, c'est qu'effectivement, la vue de détail, eh bien, euh, elle est a priori toujours là. La vue maître peut éventuellement être toujours là ou cachée à la demande. C'est un petit peu euh, selon ce qu'on veut. On va voir d'ailleurs comment euh, cela fonctionne. Comment cela se passe-t-il avec l'orientation du terminal d'une part et les effets side by side quand vous êtes sur un grand terminal qui supporte le multitâche d'autre part, donc à partir de l'iPad R2. Eh bien, les choses sont gérées par délégation. Alors par contre, c'est un peu particulier parce que vous avez le UI Speed View Controller d'une part, vous avez le Master View Controller d'autre part, et vous avez le Detail View Controller d'autre part. Donc ce sont des contrôleurs de vue complètement classiques mais qui se situent à des positions qui sont différentes. Alors, il est traditionnellement considéré que celui qui est le mieux placé pour gérer un certain nombre de choses, c'est le master. On va voir que c'est plutôt lui qui va recevoir un certain nombre de choses et en particulier qui va répondre au UI Speed View Controller Delegate Protocol parce que a priori même s'il n'est pas là, il existe toujours et c'est lui qui a priori, euh, vous voyez, en général, c'est en désignant quelque chose dans cette vue là que vous modifiez l'affichage de la vue de détail. Et donc c'est a priori logique. Euh, bien évidemment, ça n'est pas une obligation. Ça peut être euh, la vue de détail, a priori, moi je pense que ce n'est pas terrible, mais ça pourrait être le UI split view. Et en particulier, soit vous gardez le UI split view tel que, soit vous l'instanciez vous faites euh, finalement une spécialisation. Par héritage d'un UI Speed View Controller, vous pouvez rajouter des fonctions qui, entre autres, vont être récipiendaires des rétroappels du protocole de délégation. Alors, par contre, une chose est très importante, c'est que les contrôleurs de vue doivent participer. C'est-à-dire que par exemple, si le UI SpeedView Controller gère bien les changements de taille, lui il va s'intéresser essentiellement à ce qui se passe là, à l'affichage ici ou pas d'affichage. Mais par contre, euh, s'il faut retailler les objets à l'intérieur, les vues, et eh bien ça, ça signifie que les contrôleurs de vue qui sont embarqués dans le UI ViewController, eh bien eux doivent aussi être capables de se retailler. Et donc par conséquent, il faut que vous gériez proprement la méthode view will Transition ViewWillTransitionToSize, à la fois pour le view et à la fois pour le Master View. Les principes de fonctionnement sont assez classiques. Ça ressemble à ce qu'on a vu avec d'autres mécanismes qui permettent d'avoir des systèmes de hiérarchie de vue un petit peu sophistiqués. Donc, vous avez l'allocation l'initialisation, soit l'objectif C, soit la Swift. En général, on fait ça dans le App Delegate. Un UI Speedview, il est à la racine de tout. Il n'est pas à l'intérieur d'un contrôleur de vue. D'accord Et ensuite, eh bien on va construire les contrôleurs de vue qui sont associés. Vous avez noté que les. Contrôleurs de vue, ils sont par contre embarqués dans un UI Navigation Controller. Là, euh, on n'y coupe pas. C'est presque obligatoire. Et puis, on associe les contrôleurs, donc il y a un attribut ViewControllers dans le UI SplitView. Et en fait, c'est un tableau à deux éléments. Le premier, c'est par définition celui qu'on appellera la vue maître. Et le second élément, c'est celui qui sera la vue de détail. Vous pouvez, évidemment, associer un délégué pour le UI Speed View Controller Delegate et comme je vous l'ai déjà dit dans le transparent précédent, en général, c'est la vue maître qui s'en charge. Alors, ensuite, on peut être amené à remplacer les vues. En particulier, on peut imaginer qu'en fonction de ce qui se passe sur la vue euh, maître, eh bien, on va modifier la vue de détail. Alors, la première manière de faire qui est euh, Classique, a priori, c'est puisque ce sont des view controllers, eh bien on peut remplacer la vue racine des view controllers. Donc là il n'y a pas de problème. Mais c'est considéré par iOS comme étant une chose inélégante. Pourquoi Parce qu'on euh, est privé des mécanismes de présentation euh, du système d'exploitation et on est également potentiellement privé de mécanismes qui pourraient optimiser la gestion de la mémoire. La seconde technique qui est la technique que je recommande donc je vais ici la cocher d'accord c'est celle que vous devez préférer Eh bien euh, c'est d'utiliser deux primitives dédiées. la première c'est ShowViewController view Controller de point sander ou show en Swift ça c'est un objectif CSS en Swift comme d'habitude qui vous permet de remplacer la vue et vous avez un show detail view Controller de point sender en objectif C et show detail view Controller en Swift qui permet de remplacer la vue de détail. Alors L'intérêt, euh, et c'est pour ça qu'il faut le faire, c'est que l'affichage est optimisé, ça minimise les changements, le CPU, la mémoire et la totale, donc c'est important. Et puis, euh, comme le dit euh, la documentation d'Apple, ça permet de faire l'affichage the best way possible, c'est-à-dire en fait, de la manière la plus... Alors avec pour le moment des transitions, des choses comme ça. Bon, tout, tout, tout est sollicité. Donc en fait, la technique que vous devez retenir quand vous remplacez les vues du contrôleur de la vue de détail ou du contrôleur de la vue de maître, pardon, et eh bien c'est d'utiliser l'une ou l'autre de ces primitives-là. J'ai évoqué le UI Split View Controller Delegate. Donc on va regarder, alors il y a plein de choses dedans. Pour ça, vous irez regarder le Fantastic Manual, mais il y a deux méthodes qui sont à mon avis tout particulièrement importantes. La première, c'est Split View Controller Will Change to Display Mode en objectif C, Split View Controller en Swift. Cette méthode est invoquée lorsqu'il va y avoir une activité, comme ils disent, dans le UI Split View Controller. typiquement un changement d'orientation qui fait que vous allez changer le mode d'affichage. Et donc vous avez en fait un des paramètres, le deuxième, qui est le mode d'affichage, qui est de type UI Split View euh, display mode si je ne m'abuse et qui euh, peut prendre ces différentes valeurs. Automatique c'est quelque chose qui est réservé lorsque vous définissez dans le UI Speed View Controller un de style, c'est un attribut et en gros euh, automatique ça veut dire tu te débrouilles je te fais confiance. Sinon vous pouvez forcer une des approches, vous avez même le droit d'ailleurs de, de, de changer euh, mais surtout c'est ce que vous recevrez dans ce deuxième paramètre. Donc par exemple ici, primary hidden, ça veut dire que vous avez ici eh bien, toute la vue de détail qui est affichée et vous pourrez euh, soit en tapant sur cet onglet là, soit en tirant, en faisant le geste, le glisser euh, vers la droite, appeler euh, la vue principale ou la vue maître. Ici c'est all visible, c'est-à-dire que les deux sont côte à côte. Vous observez que ce bouton là, il arrive gratuitement, euh, il euh, dit que bah, vous pouvez euh, cacher euh, le primary, donc vous passez en fait dans cet état là. Donc vous voyez que si j'appuie sur ce bouton là, ça va déclencher l'appel à cette méthode par délégation. Et à ce moment là, on va me dire que primary hidden est définie et ça veut dire que ben, moi je peux avoir envie de faire des choses euh, dans ce cas là. En particulier je peux avoir envie de faire apparaître et eh bien euh, le fameux bouton qui me permet d'appeler la vue de euh, la vue maître. Et puis ici vous avez le primary overlay donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc je vois ici la vue euh, principale la vue maître mais elle a été appelée soit parce que j'ai tapé sur le bouton, soit parce que j'ai fait le geste de l'appeler en glissant. Et vous voyez qu'ici, on est par-dessus la vue de détail. Et puis, vous êtes éventuellement euh, amené à choisir un mode d'affichage. Donc pour cela, il y a une autre méthode qui est invoquée. Et cette fois-ci, vous retournez une valeur qui, évidemment, est toujours un UI Split View display mode. Donc, vous rendez euh, une de ces valeurs-là. Je crois que vous pouvez même rendre automatique si vous voulez. Et puis, ben, si vous rendez automatique, il se débrouille. Sinon, ben, vous lui dites, je veux que ça soit comme ça. Et donc, à certains moments, vous allez voir, hein, vous pouvez tracer euh, les appels de cette méthode. Euh, eh bien, euh, ça va euh, vous interroger. En fait, si vous rendez automatique, c'est la même chose que le comportement par défaut, c'est-à-dire que cette méthode-là n'est pas implémentée. Et puis il y en a plein d'autres, je vous l'ai déjà dit, là je vous recommande le Fantastic Manual. Quelques règles. En fait, si la vue maître est cachée, eh bien, on aime bien avoir un bouton, ici, euh, qui permet de faire appel à la vue maître. Donc de la rendre visible soit en Primary Overlay, c'est à vous de décider, soit euh, en All visible. Et en fait, c'est c'est vous qui déterminez ce qui se passe, parce que quand j'appuie sur ce bouton-là, eh ben, euh, la première chose qui va se passer, c'est que probablement votre méthode, une des méthodes de délégation va être euh, appelée et à ce moment-là, bah, c'est vous qui décidez de ce qui se passe. Si vous mettez automatique, en général, ça fait de l'overlay. Euh, sinon, eh bien, en général, on ne met rien. C'est-à-dire que si, euh, alors, en overlay, vous ne mettez rien parce que de toute façon, euh, la vue euh, maître qui apparaît va cacher ce qu'il y a dessous le problème est réglé. Vous voyez que ici, quand je suis en All Visible, je dois voir toute euh, ma vue de détail à partir de la gauche. Tandis que quand je suis en Overlay, la gauche elle commence là, d'accord Donc en Overlay, on ne voit pas le bouton et en général, quand on est en All Visible, eh bien, lui, il, est amené, il peut être amené à mettre un autre bouton et vous, en général, vous êtes supposé ne rien mettre comme bouton. Alors, par contre, je vous ai dit que c'était un dispositif qui était censé fonctionner sur grand terminal et la question, mais que se passe-t-il sur petit terminal Alors, c'est facile, il y a le avant à iOS 8 et il y a le à partir d'iOS 8. Alors, avant iOS 8, eh bien sur petit terminal, il y avait une exception et ça plantait si vous utilisiez un view. Donc, on vous suggérait des substitutions, il y en avait deux, il y a deux manières de faire les choses, soit d'utiliser un UI tab bar controller avec deux onglets, un pour la vue principale, un pour la vue de détail. Donc c'est une première manière de voir les choses. L'autre manière de voir les choses, c'était d'utiliser un UI navigation Controller avec la vue maître qui s'affiche au début, par exemple. Et puis lorsque vous appuyez là, pop, et ben vous passez sur la vue de détail. Voilà. Mais par contre, il fallait le gérer de manière complètement explicite dans le AppDelegate, c'est-à-dire que si vous aviez une application qui était universelle, il fallait que vous détectiez, "Ah, je suis sur un petit terminal, alors je ne construis pas le UI Split View. Je construis par exemple soit le UITabBar, soit le Navigation Controller, en fonction du choix que j'avais." À partir d'iOS 8, eh bien, vous pouvez utiliser un UI Split View. Dans un petit terminal, c'est-à-dire que ça ne plantera plus, et le comportement sera pris en charge à la manière d'un UI Navigation Controller. Donc, vous pouvez toujours avoir une gestion explicite à l'ancienne, en particulier si ce n'est pas un UI Navigation Controller que vous voulez, mais plutôt un UI Tab Bar Controller, mais euh, sachez que ça marchera quand même si vous laissez le UI Split View. En gros qu'est-ce que ça donne Là ici je suis sur la vue maître. j'appuie par exemple sur un des boutons et voilà et euh, j'ai ici euh, un comportement à la manière d'un UI euh, Navigation Controller et du coup pour revenir en arrière euh, je taperai sur le bouton maître. Euh, même si je mets mon petit terminal à l'horizontale euh, il n'y a pas de possibilités d'afficher les deux vues en parallèle, de jouer à l'overlay, etc., etc. Sauf, probablement, mais je n'ai jamais essayé physiquement en dehors du simulateur avec un tel appareil, avec les iPhone quelque chose plus, 6, 6, 6 7, plus, parce qu'ils euh, ont un comportement de grand terminal plus que de petit terminal. Ben voilà! pas si compliqué que cela. Finalement, les principes sont simples. C'est un mécanisme qui est bien adapté aux grand terminaux. Donc on pense d'abord grand terminal quand on utilise un UI View Controller. Comme je viens de vous le dire, il y a une correspondance possible sur les petits terminaux maintenant, donc vous n'avez pas besoin de changer votre code, c'est beaucoup plus confortable. Et un des usages types que vous avez, c'est qu'en général, dans la vue maître, vous avez un UI view Controller. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Encore une fois, il faut que vous sachiez que on les voit tous ensemble dans cette semaine, parce que c'est une entité qui est logique, hein, ces systèmes de, de hiérarchie de vue compliquées. Mais les UI Table View Controllers, d'une part, les UI Navigation Controllers, les UI Tabac Controller et enfin les UI Split View Controller sont des mécanismes distincts. Ils ne sont pas forcément antinomiques. Bon, a priori, sauf peut-être pour le UI Split View qu'on met en général à la racine. Si vous ne le mettez pas à la racine, vous pouvez avoir des trucs, enfin, je l'ai expérimenté à une époque, extrêmement subtils de perturbations entre. Parce que vous avez forcément la racine d'un contrôleur. Euh, donc, a priori, moi, je n'ai jamais vu de UI Split View autrement qu'à la racine. Donc, en général, le UI Split View et le UI Tab Bar, c'est plutôt euh, a priori antinomique. D'accord Mais. Euh, pour les autres, vous pouvez bien évidemment les mélanger. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que les UI View Controller qui sont dans la vue de détail, et dans la vue maître, eh bien, ils sont équipés de Navigation Controller. Donc, vous savez tout maintenant. Encore une fois, faites attention à ce que j'appelle les terminaux étranges, qui sont à la fois petits et grands terminaux, les iPhones, quelque chose de plus. Euh, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez maintenant aborder le Fantastic Manual avec sérénité. Vous avez a priori toutes les bases. Et là-dessus.